Sans augmentation significative de nos rémunérations, sans reconnaissance de nos métiers et du travail accompli, nous faisons face à un management de plus en plus autoritaire, centré sur le chiffre et le rendement, entraînant une insupportabilité. Dans le privé, nos emplois sommes... au travail. Pour la fonction publique, la charge de travail ne cesse d'augmenter, les conditions de travail et le service rendu se dégradent, le flux tendu en personnel est de plus en plus prégnant, d'autant plus dans ce contexte pandémique. La loi de transformation de la fonction publique remet toujours plus en cause la qualité du service et les conditions de travail, alors que la crise sanitaire a mis en lumière la nécessité de se doter de services publics de qualité détachés de toute considération marchande. Alors que les salariés et les agents sont précarisés, les étudiants ne sont pas épargnés, tour à tour utilisés dans les services pour combler le manque de personnel avec une gratification de misère ou privés de lieux de stage. Le manque de moyens pour les formations n'est que la démonstration de la précarisation de notre secteur. La dégradation des services sociaux, médico-sociaux et de santé est généralisée et orchestrée. Elle a de lourdes conséquences sur les publics accueillis, accompagnés, soignés ou hébergés. Des hôpitaux de proximité ferment. les services sociaux se transforment en plateformes d'enregistrement et d'orientation. Le temps est compté au détriment de la relation base du travail social. Les plus précarisés sont criminalisés. La conditionnalité et la continuité de l'hébergement social disparaissent, pour les étrangers notamment. Le manque de personnel et de moyens pour la protection des enfants et les jeunes majeurs est criant. Le handicap est peu ou mal soutenu. Les conditions de travail et les conditions d'accueil, d'accompagnement, de soins ou d'hébergement sont intimement liées. Gouvernement et patronat, main dans la main, dégradent nos conditions de travail et de facto nos accompagnements à coût coup de coûts budgétaires. Le problème d'attractivité serait-il uniquement un problème de salaire que propose le gouvernement, nos employeurs, leurs fédérations et syndicats afin d'améliorer nos conditions de travail, reconnaître notre métier, nos métiers, notre engagement C'est à nous de nous faire entendre. Nous ne pouvons compter que sur nous. Nous, professionnels du social, de la protection de l'enfance, du médico-social et de la santé, revendiquons des revalorisations salariales, des créations d'emplois pérennes, ainsi que des moyens humains et financiers à la hauteur des besoins de la population. Nous revendiquons une politique sociale digne, loin de toute marchandisation. Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé au 1er février 2022. Ce n'est qu'en maintenant la pression et montrant notre détermination que nous verrons nos revendications aboutir. Assez de se faire maltraiter à Gissot. les salariés sont épuisés, pressurisés et bon nombre d'entre eux jettent l'éponge. La pandémie de COVID-19 génère un, un stress supplémentaire et provoque une accentuation des, des recrutements sans qualification, ce qui crée une dégradation des conditions d'accueil des usagers et du service rendu. Lorsque la, la motivation subsiste, c'est souvent l'état de santé qui ne leur permet pas de continuer leur activité professionnelle. Le personnel n'en peut plus de l'auto-remplacement qui provoque des pathologies comme des troubles musculosquelettiques ou psychosociaux. Dans notre département, plusieurs services sont en interruption d'activité totale ou partielle, faute de professionnels. Devant les difficultés à recruter des personnels qualifiés et la fuite des salariés, comment les établissements vont pouvoir mener à bien leur mission auprès d'une population fragilisée et de plus en plus nombreuse dès qu'elle glisse dans la précarité, d'autant que l'éloignement des structures d'accueil amplifie ce phénomène. C'est être irresponsable de la part du gouvernement de limiter ainsi l'accès à une prise en charge d'une population fragilisée. La CGT revendique une augmentation salariale pour tous les salariés du social, du médico-social et du sanitaire d'au moins 300 euros afin de rattraper la perte du pouvoir d'achat de ces personnels. L'arrêt des fermetures de structures d'accueil publiques et le glissement des activités vers le privé lucratif. Des recrutements massifs de personnels qualifiés dans les secteurs professionnels du soin, du social et du médico-social, des formations qualifiantes par, la, par le biais de la promotion professionnelle. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui, ça fait chaud au cœur, parce que on se rend compte que la lutte, c'est elle qui paye. de Joigny, l'hôpital de migène l'hôpital du, du Sud, comme Davalon, puissent continuer à accueillir les publics dans de bonnes conditions. Mais il faut aussi, comme le constatent tous les élus du département, qui se font la concurrence les uns et les autres, les communautés de communes, qui proposent à des médecins libéraux, qui des supruns Maisons de santé extraordinaires, qui du matériel gratuit, qui des logements gratuits. Il faut multiplier aussi les centres de santé de proximité avec des médecins salariés qui pourront travailler avec le personnel social. Il faut créer du lien, de la proximité. Et on ne peut pas accepter que les gens qui soient éloignés, et qui souvent sont des personnes âgées, qui ne peuvent pas se déplacer, n'aient pas accès aux soins. C'est inadmissible. Et tout ça demande un tricotage entre nous, le personnel de santé, et le personnel social. Nos luttes se rejoignent tant en termes de salaire qu'en termes d'exigence de services publics. La pauvreté s'agrandit, s'élargit dans le département. Moi dans mon petit village, je sais qu'il y a plein de personnes âgées que je vais voir qui ont qui souffrent, qui souffrent, qui ont des fins de mois difficiles, qui mangent des pâtes, qui mangent du riz, qui, quand on leur amène des choses du secours populaire ouvrant leur, leurs yeux, la pauvreté devient aussi une pandémie. Il faut lutter contre la pauvreté. Il faut vraiment lutter contre la pauvreté pour eux et pour nous, pour qu'on arrête de crever de notre travail, de notre travail qui nous empêche de dormir et qui nous casse le corps. Donc un service public de santé et un service public social qui soit à la hauteur des besoins, personne ne doit rester à notre, de notre, du bout du trottoir, ni les professionnels, ni les usagers. C'est la priorité, la priorité est celle-là et pas celle ce qu'on entend quotidiennement sur CNews et toutes les merdes qui nous assènent dans les têtes jour après jour. Plan Marshall, plan Marshall. Alors moi, prioritairement, je dirais par rapport aux hôpitaux, hein, je pense qu'il faut arrêter la tarification à l'activité qui a été mise en place sous Sarkozy. Moi, j'ai bien vécu hein, dans, mon, dans mon passé d'infirmière, d'infirmière, aussi, ah, qu'effectivement cette tarification à l'activité la, la, la, la, la, la, a réellement dissocié le soin, la qualité du soin, la qualité de l'être humain et de la rentabilité de l'acte. En fait, les services qu'on gardait, qu'on préservait, c'était ceux qui rapportaient effectivement à travers le soin technique. Le soin humain a été Dans mon histoire, je dirais qu'on a réussi à gagner des choses jusqu'aux années 95-96. Il y avait des luttes importantes dans les hôpitaux, on arrivait encore à faire passer l'humain d'abord et avoir des moyens financiers, y compris du personnel supplémentaire pour mieux prendre en charge, en ordinateur, en soins, et comme ça qui change, qui évolue. On arrivait encore à, à, effectivement à, à gagner des choses. C'était un peu l'ère de ce qu'on appelait le budget global de l'hôpital. On arrivait un petit peu à jouer sur le budget euh, dans ce cadre-là. Mais la tarification à l'activité a complètement, alors liée à, à la concentration hospitalière, elle a complètement diminué l'offre de soins. Donc ce qu'il faut dans, dans l'immédiat, pour les hôpitaux, mais c'est aussi l'hôpital et l'extra-hospitalier sont extrêmement euh, intriqués, c'est prendre les moyens pour augmenter l'offre de soins. La, la, la logique des les, les gouvernements successifs a été de tout non, faire non, pour non. diminuer l'offre de soins, via le, le manque de, de formation en soignant, en médecin, etc. S'il n'y a pas de médecin, on ne soigne pas, s'il n'y a pas on ne soigne pas. Donc l'angle qui a été choisi, ça a été, on diminue l'offre de soins en eux, en ne formant pas de personnel. Alors là, bravo, ils ont réussi. Rendez-vous pour le 1er février, prochaine date, qui a été arrêtée pour, pour le, le médico-social et le social et le sanitaire. Euh, je vous demanderai vous rapprochez à la limite de vos syndicats pour euh, donner euh, un petit peu des informations sur ce, que, sur, ce qui, sur ce qui sera fait, je vais y arriver, euh, sur cette journée-là. Merci beaucoup.